Toujours le groupe 6, 7, on reste là-dedans 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, un temps rajoute les bras et, donc, et je fais du crawl, bras bien allongés, c'est le crawl un, le plus stylé par de